Nous en sommes à la période de questions. Je donne la parole au chef de l'opposition officielle. Ma question s'adresse au Premier ministre. Hier était une victoire historique pour les travailleurs ontariens. La Cour a reconnu que 800 000 travailleurs de la fonction publique et les disent depuis des années que le projet de loi 124 est inconstitutionnel et la Cour a... À valider cette opinion. C'est inconstitutionnel, c'est un travail, c'est une victoire bien méritée pour les travailleurs. Pourquoi est-ce que le Premier ministre ne respecte pas la décision de la Cour en, en refusant de faire appel d'une autre perte de, du gouvernement devant les tribunaux de la province. Réponse, à monsieur le procureur général. Je pense que le député d'en face que nous sommes en train d'examiner la décision. Nous avons l'intention de faire appel de la décision. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire sur ce sujet. Question complémentaire. Monsieur le Président, nous avons déjà observé les conséquences du plafond salarial du gouvernement sur toute la fonction publique, mais les effets sont les plus clairs dans le réseau de la santé. Le projet de loi 124 a contribué directement à la crise actuelle du système de la santé. À la lumière de la décision d'hier, est-ce que le gouvernement veut bien admettre que le projet de loi 124 a eu des conséquences néfastes sur le réseau de la santé Réponse au Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. Comme l'a dit le procureur général, nous sommes en train d'étudier la décision. Nous avons l'intention d'en faire appel, mais permettez-moi de parler de nos investissements dans les, dans, les dans le système de santé, notamment en ce qui concerne les effectifs. Depuis le mois de mars 2020, nous avons ajouté plus de deux, 12 000 professionnels de la santé aux santé. Rien qu'en qu 2022, l'Ordre des infirmières a inscrit plus de 12 800 infirmières. Je ne parle là que de l'année en cours. Il reste deux mois avant la fin de l'année. La, Nous allons continuer de faire ces investissements historiques à l'appui des effectifs du réseau de la santé partout dans la province. Dernière question complémentaire au député de Sade. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le juge de la Cour supérieure a dit que tout le projet de loi 124 était inconstitutionnel. Le juge a trouvé que l'Ontario n'était pas confronté à une situation économique qui justifiait euh, cette atteinte au droit reconnu par la charte. C'était une atteinte au droit à la négociation collective de centaines de milliers de travailleurs. C'est mauvais, de l'Ontario n'aurait jamais dû être adopté. Il se fait longtemps que le gouvernement devrait faire respecter les travailleurs de la province. En face de l'inflation galopante, est-ce que le gouvernement veut bien arrêter de mettre des obstacles à la né, né, né, né, négociation entre les employeurs et les travailleurs de cette province. Monsieur le ministre, nous continuons d'œuvrer pour les travailleurs chaque jour dans la province. C'est pour cela que nous avons créé un partenariat avec les syndicats du secteur privé, avec les employeurs avec des gens des métiers spécialisés pour adopter un projet de loi sur les métiers spécialisés pour que des dizaines de milliers de personnes puissent trouver un bon emploi bien rémunéré dans la province. C'est pour cela que nous avons adopté un projet de loi œuvrant pour les travailleurs, pour permettre aux travailleurs de se déconnecter. Pour la première fois dans l'histoire du pays, nous reconnaissons des titres acquis à l'étranger afin que lorsque les nouveaux arrivants débarquent ici, ils puissent travailler. Nous avons donné aux chauffeurs de camions de, de pouvoir accéder aux salles de bain et nous sommes les premiers en Amérique du Nord à aller de l'avant avec des prestations abordables afin de donner ces avantages sociaux euh, en matière de la santé des soins dentaires. Question suivante, le chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois au Premier ministre, aujourd'hui, dans le rapport de la vérificatrice générale, on voit l'état lamentable des politiques environnementales sous les libéraux. Le gouvernement de l'Ontario perdait 1 800 terres Acres d'air humide chaque jour. Mais maintenant, presque la moitié des terres humides du sud de la province risquent d'être perdues sans obligation d'évaluation des terres humides avant les modifications à l'aménagement du territoire ou à l'utilisation du sol. Est -ce, pourquoi est-ce que ce gouvernement déteste les terres humides tellement? ministre des Ressources naturelles et des forêts. Merci pour la question. Les députés d'en face aiment bien parler de ce qui pourrait se passer mais ce qui va se passer, eh c'est que nous allons continuer de protéger les terres humides Nous allons continuer de protéger les terres humides. Nous avons un plan, Monsieur le Président, un plan pour construire 1,5 million de logements dans la province dans les dix années à venir et en défendant l'empreinte écologique. Les constructeurs de maisons doivent passer par un, un, un processus pour les espèces menacées il y a une disparition des terres humides, mais nous avons agi pour les protéger et même pour les élargir. Ne croyez pas la rhétorique de l'opposition. Les terres humides sont bien protégées et le seront à l'avenir dans cette province. Alors, question complémentaire. C'était quand même assez incroyable. Encore une fois au Premier ministre, la vérificatrice a trouvé que tout au long de l'escarpement du Niagara, il n'y avait pas de surveillance environnementale parce qu'il n'y a pas d'effectif. Les rapports de violation avec des bâtiments à haut risque ne sont pas appliqués. Toutes les demandes de permis sont approuvées depuis cinq ans, même lorsqu'ils étaient contraires au plan de l'escarpement du Niagara. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que le Premier ministre ne fait rien pour protéger l'escarpement du Niagara Ministre des Richesses naturelles et des forêts. Monsieur le Président, je remercie encore une fois le député d'en face pour la question. L'escarpement de Niagara est un organisme sans lien de dépendance qui fait du bon boulot. L'escarpement du Niagara est une belle région de la province que nous voulons protéger. Nous avons reçu des commentaires de des représentants constamment, et nous sommes constamment en discussion avec eux pour, faire, pour voir comment améliorer leur travail. Ils sont leur propre organisme, ils prennent leurs propres décisions, et nous respectons ces décisions. Dernière question complémentaire. Monsieur le Président, Comment se fait-il que rien qu'en quelques semaines, le gouvernement a attaqué la ceinture de verdure, les offices de protection de la nature, les terres agricoles, les terres humides, et il ne fait rien pour protéger l'escapement des nids? Et aujourd'hui, la vérification générale a trouvé que la province est aux abonnés absents pour ce qui est des euh, risques d'inondation en milieu urbain. Il n'y a pas d'approche coordonnée, n n aucun effort pour protéger la perte d'espace vert, et rien pour euh, les infrastructures euh, euh, des eaux de tempête alors, alors où nous sommes de plus en plus confrontés aux effets du changement climatique. Pourquoi est-ce que l'on ne fait pas davantage pour protéger les propriétaires de maisons contre la, les impacts dévastateurs des inondations euh, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci pour la question. Moi, j'ai été personnellement confronté aux inondations. Vous vous en souviendrez avant de mon arrivée ici. Ma collectivité a a subi deux inondations importantes. C'est pour ça que j'étais à ce point enthousiasmé de voir que le ministère, au fil des ans, a fait chaque fois plus. Rend, Rendez-vous à la rue Water et regardez les installations qui sont là pour protéger euh, les antennes contre les inondations. Ils font un très bon travail. Les offices de protection, eh bien, nous, les nous les invitons à Mettre l'accent sur les terres inondables pour protéger la population, protéger la population, construire plus de maisons, eh bien, c'est ce que nous allons faire. À l'ordre. Question suivante. Député de Nicobard. Monsieur le Président, ma question est pour le Premier ministre. Le rapport de la vérificatrice générale montre ce que nous savions déjà. Le système de déploiement de vaccins était mal ficelé. Le gouvernement n'a pas écouté les experts de santé publique. À l'ordre. À l'ordre. Député de Nickel Belt. Le gouvernement n'a pas écouté les experts en santé publique. Il a laissé 3,4 millions de doses de vaccins euh, être gaspillées et neuf quartiers à haut risque n'étaient pas dans la stratégie à haut risque alors que les quartiers à, à faible risque recevaient un, un accès précoce. Le gouvernement a créé un groupe de travail sur les vaccins, mais n'a pas inclus des experts de santé publique. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas écouté les experts en matière de santé publique pendant le déploiement euh, du programme de vaccination Madame la ministre de la Santé, j'ai beaucoup de respect pour la vérificatrice générale. Sur ça, je ne suis pas d'accord avec. Les chiffres montrent que nous avons fait un travail remarquable pour protéger les populations les plus vulnérables grâce à un déploiement des vaccins qui est classé deuxième derrière le Japon. Le, le député part de ce que nous pouvons... Euh, nous pouvons déclarer comme des euh, succès, en fait, la, les Vaxibus, l'opération faible immunité. Nous avons fait un partenariat avec euh, les ambulances Orange pour VSC tout début de la pandémie, pandémie, où il y avait très peu de vaccins, de faire ce partenariat avec Orange pour aller vacciner dans des régions reculées. Sincèrement, d'autres provinces voulaient reproduire l'expérience ontarienne, car nous étions de véritables chefs de file euh, en ce qui a trait à la protection des populations les plus vulnérables pour leur offrir un accès rapide au vaccin. Oui. Question complémentaire. Monsieur le Président, la vérificatrice générale a trouvé que le, le travail du ministère quant à la communication d'informations factuelles à la population a été chaotique, chaotique incohérente et manquer de détails concernant euh, les bienfaits, les bénéfices du, des vaccins et de la vaccination. Elle a également trouvé que le, le ministère a raté des occasions pour informer la population, ce qui concerne les bénéfices de la vaccination. Et bout du compte, le gouvernement a sapé la confiance de la population vis-à-vis -vis des vaccins. Pourquoi est-ce que le gouvernement a, a sapé la confiance de la population vis-à-vis des vaccins anti-COVID. Monsieur le Président, les chiffres ne disent pas, ne disent quelque chose de complètement contraire. Vous dites, que, vous voyez que 80 des Ontariens de plus de 12 ans sont pleinement vaccinés. Nous sommes de véritables leaders dans le monde car nous avons organisé des cliniques de vaccination massive des, dans les usines les taxi-bus qui euh, se rendaient dans des quartiers à risque afin que tous comprennent la valeur, l'importance des, des vaccins. L'Hôpital pour enfants malades a ouvert une ligne téléphonique pour parler avec des soignants lorsque les soignants se posaient des questions sur la vaccination des enfants. Je n'ai pas d'excuses à présenter concernant le déploiement euh, du programme de vaccination. Les chiffres le prouvent. Question suivante, député de Burlington. Monsieur le Président, les parents de ma circonscription de Burlington tiennent à savoir que leurs enfants sont bien euh, placés pour réussir. Ils veulent savoir que leurs enfants euh, ont un curriculum moderne enseigné par... Les enseignants les plus informés à la pointe des dernières technologies. Et notre gouvernement veut donner les outils aux enfants pour apprendre, pour réussir. Nous voulons, tous les parents veulent que leurs enfants réussissent à l'école et à l'extérieur de l'école. Est-ce que le, le ministre de l'Éducation veut, veut faire le point sur ce que fait le gouvernement pour donner aux élèves tout ce dont ils ont besoin pour réussir? Merci, Monsieur le ministre. Je remercie la députée de Burlington pour la belle question et l'accent admet sur le succès des enfants. Sous notre gouvernement, nous avons œuvré pour aider les étudiants à trouver de bons emplois en ce qui concerne le recrutement des enseignants, en ce qui concerne les travaux dans les écoles. Nous transformons de fond en comble notre système d'éducation afin de permettre aux enfants de trouver de bons emplois. C'est pourquoi nous avons réformé nous avons modifié le programme scolaire, aligné sur les besoins du marché du travail, apprentissage obligatoire sur le, la, les finances, sur les technologies numériques et, et, trouver, et aussi sur équilibrer un budget. Il faut équilibrer des budgets. Nous le savons ici. Aider les enfants à résoudre des problèmes, à devenir des leaders et dans les écoles, nous investissons pour construire des écoles mo modernes avec 500 millions de dollars chaque année. Et nous, nous, nous recrutons toujours le meilleur enseignant. C'est un système qui repose sur le mérite. Question complémentaire. Monsieur le Président, les jeunes familles de ma circonscription conf sont confrontées à des difficultés financières face à l'inflation galopante et des incertitudes économiques. Les garderies représentent un coût significatif pour les familles de travailleurs qui veulent offrir aux enfants les soins de garderie les plus de qualité au moment où ils sont au travail. Les garderies sont devenues trop chères et inaccessibles pour beaucoup de personnes. C'était inacceptable et cela crée un fardeau énorme pour les personnes et pour les familles. Au ministre de l'Éducation, que fait notre gouvernement pour offrir un véritable soulagement pour les familles de travailleurs de la province. Ministre de l'Éducation. au moment où nous sommes confrontés à l'inflation galopante, notre gouvernement fait de nombreux gestes. C'est pour cela que nous avons conclu une attente avec le fédéral avec 3 milliards de dollars de plus pour nous assurer que chaque parent dans des garderies sans but lucratif, à but lucratif. Les néo-démocrates, les libéraux voulaient exclure les garderies à but lucratif pour leur permettre d'accéder à des économies de, de 10 000 dollars. Nous venons de déployer un autre paiement de rattrapage, 1,6 milliard de dollars dans les poches des parents. Les parents en ont besoin pour faire face au coût de la vie et aussi la taxe de carbone qui a augmenté le prix euh, du carburant. Nous avons réduit cette taxe, ce qui nuit aux populations les plus vulnérables. Nous avons défendu, euh, nous avons lutté contre la vie, vie chère et nous rendons les garderies plus accessibles et plus abordables pour les familles de la province. Député de Niagara, Sandra, ma question s'adresse au ministre des Affaires du, du Logement. Et, et Depuis quelques mois, le gouvernement est confronté à des problèmes d'initier l'ouverture euh, de, de la ceinture de verdure et le parc euh, Duffins Rouge avec certaines parcelles achetées à des semaines avant l'annonce du gouvernement. Les amis de promoteurs, par exemple les familles de, de, de Gaspers, possédaient 20, euh, 20 euh, biens fonds dans euh, la, les territoires concernés. Nous, nous venons d'apprendre que la famille a emprunté 100 millions de dollars à un taux d'intérêt de 21 annuel pour acheter des euh, terres de, sur la de la ceinture de verdure en 2021. En 2021. Selon le ministre, est-ce que 21% pour un prêt de 100 millions de dollars est un bon, un bon marché Le gouvernement l'a dit très clairement dans nos annonces, notre intention et afficher nos intentions concernant ces biens fonds nous avons fait preuve de clarté et de transparence et nous avons hâte d'entendre les commentaires de la population. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. En fait, le prêt était un très bon marché pour la famille de Gaspers en 2020. Ils ont acheté 475 acres pour 24 000 acres, et dont 2 000 acres dans la zone protégée, Duffins Arch. C'était des terres protégées, mais les premiers calculs montre que cela risque d'avoir une valeur de 380 000 c'est un bon rendement pour ce, pour ce pari. Est-ce que les autorités du gouvernement PC ont partagé avec ses promoteurs ou avec leurs représentants des informations concernant le plan du gouvernement visant à enlever des terres de la saint de Verdure avant l'annonce officielle le 4 novembre Non. Monsieur le Président, je vais euh, travailler avec euh, le commissaire à l'intégrité pendant son enquête euh, et j'attends d'avoir des excuses de la part de l'opposition officielle. Question Nipissing-Pembroke. Merci, Monsieur le Président. Comme beaucoup de provinces, l'Ontario se trouve face à un, un grand manque de force de travail. Ce manque a un impact sur les communautés et les entreprises, surtout pour les métiers spécialisés. Notre province prévoit de construire pour l'avenir, donc nous devons être sûrs d'avoir les compétences nécessaires pour pouvoir répondre à ces exigences. Chaque emploi qui n'est pas pourvu représente une opportunité manquée pour notre province. Donc, Monsieur le Président, question pour le ministre du Développement des compétences et du Travail. Que fait le gouvernement pour pouvoir répondre au manque de force de travail dans les métiers spécialisés? Le ministre du Travail. Merci, Monsieur le Président. Et merci aux députés de Renfrew, Naples, and Pembroke pour euh, cette question aussi difficile ce matin. Alors, Monsieur le Président, notre gouvernement, depuis le premier jour, a suivi sa mission de pouvoir créer de meilleures vies pour la population et pour pouvoir pourvoir les postes ouverts par les entreprises de l'Ontario. C'est pourquoi nous avons créé des programmes pour faire en sorte qu'on puisse fournir donc des aides aux travailleurs qui en ont besoin pour qu'ils ne soient pas laissés pour compte. Nous essayons de fournir des solutions sur mesure pour faire en sorte qu'on puisse aider les euh, travailleurs. Notre message est clair, Monsieur le Président, pour tous ceux qui désirent avoir un travail bien payé et qui soient notre gouvernement va l'aider question de suivi Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre pour sa réponse. Aider les personnes à pouvoir obtenir la formation nécessaire, ça veut dire qu'ils peuvent donc se maintenir, maintenir leur famille et maintenir la province. Pendant trop longtemps, les personnes qui voulaient travailler, travailler dur pour contribuer à notre économie, ils se trouvaient face à des difficultés, ils devaient naviguer dans des processus bureaucratiques difficiles et ils étaient découragés. Rien ne donne un sens de fierté de pouvoir contribuer à leur travail. Notre gouvernement devrait faire en sorte d'éliminer les poids et les barrières pour aider les personnes à trouver des opportunités professionnelles. Donc, encore une fois au ministre, comment notre gouvernement aide plus de personnes à trouver un emploi qui ait véritablement une signification pour eux dans cette province Le ministre du Travail Merci au député encore pour sa question, Monsieur le Président. Avec le gouvernement précédent, seulement 1 des personnes qui utilisaient des programmes d'assistance sociale trouvaient un emploi chaque année. Et c'est peut-être bien pour les personnes à, à, de l'autre côté de la Chambre, mais c'est pas bien pour bon. nous. Nous avons essayé d'avoir de meilleurs résultats. 79 des chercheurs d'emploi travaillent au moins 20 heures par semaine et euh, plus de 50 000 personnes sont maintenant sur le chemin de trouver un emploi. Alors, Monsieur le Président, c'est comme ça que nous aidons les personnes et c'est comme ça que nous allons réaliser le plan pour construire l'Ontario de manière efficace. Député de Waterloo, merci. Question pour le Premier ministre. Les municipalités euh, ont souffrent donc de l'approbation alarmante du projet de loi 23. Le manque de consultation a donné comme résultat une, euh, un projet de loi qui ne répond pas aux exigences, qui va augmenter l'itinérance et qui va augmenter les problèmes liés à la ceinture de verdure. La semaine dernière, le député de Kitchener-Conestog a, a dit que plusieurs municipalités étaient euh, donc sur des fonds euh, assis, sur des fonds de réserve de plusieurs millions de dollars et en particulier, il a dit que la ville de Woolwich était assise sur des réserves de 6,5 millions dont il n'était même pas connaissance. Et en fait, tous les fonds sont alloués et il, dans les prévisions, les projections des budgets que vous devez peut-être apprendre à lire, on voit des réductions. Alors, concluez votre question, s'il vous plaît. Eh bien, vous pouvez rencontrer les conseillers municipaux et vous pouvez voir les chiffres. La députée, Le député de Kitchener-Conestoga à Londres, la députée de Waterloo peut terminer sa question. Donc, cela a un impact sur la capacité des municipalités de faciliter l'accès au logement qui est si important dans la province de l'Ontario. Pourquoi le gouvernement implique alors que ces fonds ne sont pas utilisés et que les municipalités sont négligentes, en fait, par rapport à leurs obligations ministre du Logement et euh, le député euh, euh, n'a pas raison. Le député de Kitchener-Colesterol est un député excellent. qui cite les informations financières qui sont fournies au ministère. Donc, si effectivement les chiffres que les municipalités nous donnent pour les réserves ne sont pas corrects, et alors peut-être qu'il faut analyser mieux la documentation qui arrive au ministère, tout simplement. Alors, il y a euh, des euh, conseils, il y a eu des, euh, des auditions Partout dans la Provence, on nous a dit qu'on veut donner priorité aux logements abordables. Le projet 23 nous donne l'opportunité de pouvoir avoir plus de logements abordables, plus de logements qui soient accessibles. Et um, cela fait exactement le contraire de ce que suggère la députée de Waterloo. Question de suivi Monsieur le Président, après les commentaires choquants du député de Kitchener-Conestoga, le maire de Woolwich a dit les choses telles qu'elles sont. Il a dit il faudrait en fait des financements additionnels pour pouvoir maintenir les projections. Nous essayons en fait de faire tout ce que nous pouvons. Nous ne voulons pas que les contribuables aient à payer un poids supplémentaire. Et euh, le. Euh, euh, le maire Combi a dit que Mississauga va perdre plusieurs millions de dollars à cause des redevances d'aménagement et que les coûts augmentent de 25 Alors pourquoi ce gouvernement mine les municipalités à leur capacité à pouvoir faciliter l'accès à des logements abordables le ministre des Affaires municipales et du logement. La députée de, le député de Kitchener-Conestoga, en fait, euh, défend la possibilité d'accéder au logement de Et je veux être sûr qu'il y a maintenant une génération de personnes qui puissent savoir tout ce dont ils ont besoin grâce au budget de notre gouvernement. Et euh, si un maire ne pense pas que des redevances d'aménagement euh, soient... Euh, et utile pour pouvoir obtenir ce qu'ils font alors et rêvent. Ils, on, a, on ne peut pas dire aux jeunes familles, restez habité dans le sous-sol de vos parents. Nous devons les aider à accéder au logement. Nous, du côté du gouvernement, voulons aider les jeunes à accéder à un logement abordable. For Kitchener Conestoga, député de Kitchener Conestoga, a l'ordre, député de Waterloo a l'ordre. Order. All l'ordre. Minister of Municipal Affairs will come in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 il y a plus de 2000 ans, on a vu, en fait, des légions romaines qui étaient sur les terrains de bataille avec des éléphants, des armes, des batailles qui ont coûté, et euh, même les euh, chefs euh, des militaires disaient, même si nous gagnons la bataille, nous allons être ruinés. Aujourd'hui, c'est la même chose dans les salles d'urgence. Le euh, cancer qui euh, n'est pas détecté des communautés partout en Ontario qui sont en danger. Et pourquoi le Premier ministre accepte que la Cour suprême de l'Ontario qui a décidé contre le projet de loi 124 ne puisse pas améliorer la situation? Pourquoi il ne négocie pas en fait un, un, un accord juste pour renégocier avec la province? Le ministre le président du Conseil du Trésor. Merci, monsieur le président. Nous devons comparer, en fait, les investissements records de cette province par rapport aux 15 ans de gouvernement libéral. Voilà, ils ont laissé, en fait, un système de santé qui était véritablement euh, respirateur, en fait. Donc, les écoles de médecine à Brampton, à Scarborough, Là, nous avons relancé ces écoles. Nous augmentons la possibilité d'avoir des, de nouveaux médecins dans l'Ontario du Nord. Nous aidons à développer les ressources humaines de l'Ontario et nous n'allons pas accepter de leçons de la part des députés d'en face sur comment améliorer la situation. Alors, une question complémentaire. Monsieur le Président, on peut soit essayer d'apprendre de l'histoire ou alors répéter les mêmes erreurs. Ma question, c'est Qu'est-ce euh, qu que le Premier ministre espère obtenir pour la population Il devrait être à la table de négociation avec les syndicats. Il devrait arrêter de lutter contre la Charte canadienne des droits et des libertés. Il devrait se concentrer sur les vrais problèmes des familles qui travaillent. Alors ma question c'est qu'est-ce que les conservateurs espèrent pouvoir obtenir dès l'appel de la Cour suprême du, euh, de l'Ontario qui a décidé contre le projet de loi 104 le le président du Conseil du Trésor, oui, nous allons continuer avec notre appel et nous allons protéger les investissements que nous avons menés jusqu'à présent. Nous avons déployé des investissements pour développer les ressources humaines, pour avoir un plus grand nombre de professionnels de la santé. De plus de 4 800 infirmiers enregistrés ont, euh, se sont enregistrés récemment en Ontario et euh, cela... Euh, alors que l'opposition à son époque a fermé des hôpitaux. Il y a eu des communautés comme la mienne qui ont été négligées pendant 15 ans. On a fermé les hôpitaux à Windsor, Niagara Mississauga à cause des gouvernements précédents qui n'ont pas fait d'investissement. Donc nous n'allons pas accepter de leçons des députés d'en face. Nouvelle question, député de Thunder Bay. Là, Merci, Monsieur le Président. Nous euh, partageons tous un objectif commun dans cette Chambre, c'est-à-dire maintenir en sécurité les conducteurs sur les routes. L'année dernière, on a vu beaucoup de collisions sur les routes, surtout dans le Nord. Les accidents ont doublé sur les autoroutes dans le Nord par rapport au Sud. C'est inacceptable, Monsieur le Président. Alors que la nouvelle saison d'hiver arrive, euh, conduire de ma circonscription euh, à Thunder Bay, à Tikokan fait que les les conducteurs méritent d'être en sécurité. Est-ce que le ministre des Transports peut dire à la Chambre ce que fait le gouvernement pour faire en sorte que le transport soit sûr dans les communautés du Nord Merci. Le ministre des Transports, la ministre, merci et merci aux députés de Thunder Bay. Alors, avec le leadership du Premier ministre Ford, notre gouvernement entreprend des pas concrets pour faire en sorte que les routes du nord de l'Ontario soient sûres. Il y a quelques semaines, j'ai reçu, notre gouvernement en fait, a annoncé que nous avons entrepris donc un projet pilote dans le nord. Ce modèle est utilisé dans des administrations partout dans le monde et montre qu'il euh, améliore la sécurité routière. Alors, euh, il y a un nouveau pilote pour l'autoroute 11 pour, au nord de Thunder Bay et notre gouvernement a montré un grand progrès pour faire en sorte que ce processus puisse être lancé pour rendre les routes plus sûres. Ce projet fait partie de notre programme pour construire l'Ontario. Nous sommes en train de réaliser notre programme. Question complémentaire. Merci à la ministre pour sa réponse et pour l'excellent travail qu'elle fait avec son ministère. J'aimerais féliciter la ministre pour son leadership et pour avoir fourni donc, des améliorations dans le Nord. Avec 15 ans, avec le gouvernement précédent, nous devons faire en sorte d'aider les populations du Nord de l'Ontario. Le gouvernement précédent a annulé et, euh, beaucoup de projets et négligé des investissements que, dont notre région a besoin de de manière désespérée. Est-ce que la ministre peut parler des nouveaux projets à annoncer et de comment cela va appuyer les communautés du Nord de l'Ontario la ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président, et merci pour la question. Nous avons vu beaucoup de soutien pour l'autoroute de plus un de parties prenantes et de la part des membres de forces d'experts. Le pilote pour l'autoroute de plus un va appuyer le développement et la croissance économique du Nord après des années d'oubli de la part de gouvernement libéral et donc euh, nous, euh, notre gouvernement appuie la croissance du Nord. Hein. Récemment, nous avons créé en fait, un nouveau euh, niveau donc, euh, de projet pour pouvoir développer euh, les euh, autoroutes pour que les autoroutes 17 et d'autres autoroutes puissent être nettoyées dans les 12 heures après une tempête de neige. Et euh, nous allons continuer à chercher de nouvelles façons de pouvoir avoir des communautés plus sûres dans le Nord. Nouvelle question, député de Parkdale, Park. Merci, Monsieur le Président. Selon la coalition de l'Ontario pour des meilleurs gardes d'enfants, la province aurait besoin de 60 000 nouveaux, nouvelles personnes pour pouvoir répondre aux demandes. 65 000, c'est un chiffre énorme. Pour pouvoir arriver proche de cela, il va falloir une stratégie sur le long terme pour pouvoir euh, retenir des pour la garde d'enfants. Sans cette stratégie, les parents vont perdre l'accès aux gardes d'enfants à 10 dollars de l'air. Ma question, c'est où est cette stratégie Le ministre de l'Éducation. À cause du grain au leadership de notre Premier ministre, nous avons un programme de 3 milliards de dollars qui est sur la table et d'autres financements garantis qui vont faire en sorte que les gardes d'enfants vont être accessibles pour toutes les familles ontariennes. Et il est important de rappeler aux Ontariens que après ce qu'ont fait les néo-démocrates et les libéraux, nous avons changé les choses pour toutes nos communautés et pour pouvoir créer des programmes stables pour pouvoir améliorer la situation. Cela est un pas en avant fondamental et nous avons besoin de tout cela pour pouvoir répondre aux exigences et créer les impôts dont on a besoin dans ce domaine. Ce programme a été établi. Nous avons travaillé avec des experts, lucratifs, non lucratifs, pour faire en sorte qu'on puisse avoir les bonnes équipes, on continue d'augmenter les salaires et on a 92 d'appui pour ce programme parce que les gens y croient et nous allons continuer. Question complémentaire. Tout groupe d'experts doit inclure la voix des travailleurs et j'aimerais rappeler au ministre que dans l'article 4.2 de l'accord auquel il fait référence, l'Ontario s'est engagé à consulter pour un programme de recrutement et rétention de travailleurs pour les gardes d'enfants cet été. Alors on, on veut faire en sorte que la solution puisse être euh, mise en avant. La question, ministre, est-ce que vous allez les écouter. Le ministre. Merci. Ce que je peux confirmer, c'est que la force d'experts pour la stabilisation de la force de travail va inclure les voix de tous les experts qui travaillent dans le secteur de la garde d'enfants et on va se baser sur leur expérience pour faire en sorte qu'on ait les bonnes équipes pour pouvoir donner les niveaux de salaire pour recruter et retenir ces travailleurs qualifiés. Nous allons embaucher des milliers de travailleurs dans la Provence parce qu'on a besoin de plus de personnes pour pouvoir répondre aux 86 000 places qui vont être créées par le gouvernement. Il faut fournir plus de services de garde d'enfance de qui n'ont pas été fait avec le gouvernement libéral. Avec le leadership de notre Premier ministre, nous sommes en train de le faire et nous pouvons réaliser ce travail. Député de Heystic, Merci Monsieur le Président. Question pour le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. Récemment, j'ai appris à qu'il y a en fait un groupe de théâtre qui est une organisation très intéressante qui a reçu le bénéfice de la Fondation Trillium. Le soutien qu'ils ont reçu n'a pas apparu dans les nouvelles, mais a eu un impact incroyable pour garantir la durabilité et l'expansion de cette organisation et de leur spectacle. Je suis toujours impressionnée par combien peut être réalisé par euh, si les organismes à but non lucratif reçoivent les financements qu'ils méritent. Est-ce que le ministre du Tourisme mais peut nous dire plus concernant les ressources disponibles pour que d'autres organismes dans la communauté dans toute la province puissent réaliser les mêmes bénéfices, les mêmes avantages. Le ministre. Merci. Et j'aimerais ajouter, nous ne cherchons pas des titres, nous cherchons des résultats, pas des titres à la une des magazines. Je remercie le député pour son leadership dans sa circonscription. Il sera intéressé de savoir que notre, nos agences gouvernementales qui ont été créées il y a quatre ans et euh, continuent de créer des communautés saines et vitales dans la communauté. Grâce au leadership de notre Premier ministre, on continue avec un plan et des investissements de 2,4 millions de dollars qui ont été investis avec la Fondation Trillium dans le secteur à but non lucratif dans la circonscription de Hastings Island. Je n'ai pas beaucoup de temps, je vous donnerai les chiffres plus tard, mais nous cherchons des résultats, nous ne cherchons pas juste à comparaître dans les magazines. Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre pour sa réponse. 2,4 millions de dollars, pour moi, cette est merveilleux Dans mon rôle en tant que maire municipal, j'étais toujours impressionnée des résultats qui étaient possibles à travers les fondations à but non lucratif hein, et euh, à travers, donc, les, euh, les organisations que nous avons au niveau local. Nous avons pu fournir de l'assistance pour des qui ont été véritablement positifs pour la communauté. Encore une fois, est-ce que le ministre du Tourisme, Culture et Sport peut fournir plus d'informations et plus de détails sur comment la Fondation Trillium peut aider les organismes administratifs dans la province? Monsieur le Président, je serai content de le faire et euh, nous devons euh, tous célébrer le quatrième anniversaire qui a été célébré il y a une semaine pour la Fondation Trillium. Et je suis contente de pouvoir aider ces fondations car c'est important pour nous tous. Le Fonds de résilience aide à pouvoir avoir du succès partout en Ontario, à pouvoir fournir des financements de plusieurs milliers de dollars pour aider, et plusieurs millions même, de pouvoir aider les communautés même à sortir de la pandémie. Et donc, j'encourage les organisations à pouvoir réaliser leurs projets. Notre gouvernement a investi plus de 100 millions pour aider le secteur à but non lucratif dans le domaine du transport, de la culture, des loisirs, pour créer des événements partout dans la province. Je vais continuer à travailler avec ces organismes pour les aider à faire ce qu'ils font mieux, c'est-à-dire nous aider partout dans la province. Nouvelle question, député de Temiskam Cochrane. Merci. Question pour le ministre de l'Agriculture. L'Ontario perd 319 acres de terres arables à cause de euh, construction des terres qui ne vont jamais revenir. Et maintenant, ils euh, veulent paver la ceinture de verdure. Et les agriculteurs sont inquiets parce que les trois organisations d'agriculteurs euh, qui représentent presque tous les agriculteurs de notre province Demandé au premier ministre de ne pas aller de l'avant avec ce projet. Et je cite Ces pertes ne sont pas euh, durables et cela va empirer avec les effets du projet de loi 23. Ma question au ministre c'est est-ce qu'elle est, est, qu est d'accord sur avec les agriculteurs de l'Ontario sur le fait que la perte de terres arables à ce taux n'est pas euh, supportable par la province? La ministre, merci et euh, je suis contente en fait de pouvoir parler du secteur incroyable de, de l'agroalimentaire que nous avons en Ontario. Alors c'est véritablement un programme qui a été bien reçu par toute organisation, par uh, tout propriétaire de, euh, de ferme dans notre province. Et la stratégie sur les dix prochaines années, c'est de voir une augmentation de la production pour euh, le secteur agroalimentaire. Et tout ce secteur, d'ailleurs, est content de voir que nous avons des stratégies qui vont aider à développer non seulement le secteur, mais augmenter le rendement et euh, créer des innovations et de nouvelles technologies qui vont voir augmenter le rendement. Pourquoi? Parce que les consommateurs de l'Ontario ont besoin d'avoir de la la confiance dans l'approvisionnement de produits, non euh, pour tout le secteur industriel, parce que nous sommes considérés comme des leaders du marché. Donc, encore une fois, notre avenir est lumineux pour le secteur agroalimentaire, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Question de suivi. Merci, Monsieur le Président, et je remercie la ministre pour sa réponse. Alors. La fédération de l'Ontario euh, de l'agriculture et les syndicats d'agriculteurs euh, sont en train de vous dire que les rendements sont très bien, mais les rendements se font par acres de terre. Et quand on perd 350 acres euh, par euh, en une année, eh bien, ils perdent la possibilité d'avoir plus de rendements. Ils ont déjà fait sonner le toxin d'alarme et ils ont lancé donc l'alarme au euh, gouvernement. Alors, j'ai posé cette question plusieurs fois et euh, le ministre parle donc de terre arabe mais est-ce qu'il représente les agriculteurs à la table de négociation j'en suis pas sûr merci la ministre monsieur le président cette affirmation est véritablement euh, inconcevable et vous devez c'est en fait une affirmation qui n'a aucun sens c'est une affirmation qui soutient le fait de ne rien construire nulle part proche de personne donc nous voulons protéger le secteur agroalimentaire et avec notre programme nous allons le faire nous allons augmenter la production nous allons augmenter la manufacture de nourriture nous allons augmenter les exportations chaque année et nous nous allons augmenter aussi la production de 10 Encore une fois, Monsieur le Président, l'avenir est, est euh, véritablement lumineux parce que nous avons un gouvernement qui non seulement protège le secteur agroalimentaire dans notre province, mais qui s'y intéresse. Nous allons renforcer la chaîne d'approvisionnement. Nous allons protéger l'innovation, nous, et la production. Et pour ce qui est de la force de travail et les talents dans le secteur agroalimentaire, nous avons investi le monde va nous considérer comme un leader global sur la scène euh, euh, internationale. Merci, Monsieur le Président. Garantir que les services de police en Ontario aient les ressources nécessaires dont ils ont besoin pour maintenir les communautés en sécurité, c'est quelque chose qui est crucial. Alors, avoir les technologies à jour signifie que la police peut avoir les meilleures informations nécessaires dont ils ont besoin pour pouvoir travailler de manière efficace. Récemment, il y a eu des investissements de 61 millions de dollars pour lutter contre les vols de voitures dans notre province. Il est fondamental que les police, la police puisse avoir ses services pour pouvoir résoudre des, euh, euh, des crimes. Alors est-ce que, est que le euh, so, euh, solliciteur général peut nous dire quels sont les investissements qui sont faits pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse donner une meilleure justice à nos résidents dans notre circonscription, dans notre province. Le euh, solliciteur général. J'aimerais remercier le député pour sa question. Et en Ontario, nous sommes en train d'investir dans les technologies de pointe pour pouvoir véritablement utiliser toute l'innovation nécessaire. La semaine dernière, la police provinciale de l'Ontario avec de la technologie véritablement de dernier cri a été en mesure de pouvoir résoudre des crimes, 19 crimes pour être exact. Et j'aimerais donc reconnaître le travail de, euh, du super, euh, su, surintendant d'Eftro et de ses collègues pour leur travail en, euh, qui a permis de résoudre des euh, homicides. Moi, en tant que solliciteur général, ne plus important que la sécurité de notre province. Et Monsieur le Président, pour le Spence. premier ministre, pour le Premier ministre de l'Ontario et pour moi, c'est personnel. Thank you. Thank you. Merci, Monsieur le Président, et merci au solliciteur général pour sa réponse. Il est rassurant de savoir que la nouvelle technologie a été instrumentale pour pouvoir fournir la justice pour les victimes et pour leurs familles. Comme les médias ont rapporté, grâce aux investissements du gouvernement, la police a pu mener de l'avant des affaires avec les nouvelles technologies. Est-ce que le solliciteur général peut donner plus de détails sur comment les services de police peuvent utiliser la généalogie génétique en tant qu'instrument d'enquête. Le solliciteur général. Monsieur le Président, lundi de cette semaine, les services de police ont arrêté des suspects qui étaient engagés dans des crimes qui ont été commis en 1983. Et maintenant, après plus de 20 ans, les familles de ces victimes peuvent enfin avoir un soulagement et peuvent être rassurées. Les services biologiques de généalogie, la science, la technologie, l'innovation ont aidé la police dans les poursuites de justice pour tout le monde et ils ont maintenu nos communautés sûres. Ils ne vont pas abandonner et nous voulons remercier le sergent Steve Smith et le service qui s'occupe des personnes qui sont disparues pour leur travail. Nous voulons continuer d'investir pour avoir les technologies nécessaires pour pouvoir lutter contre le crime. Ce qui est difficile pour assurer la Sécurité de l'Ontario. Question suivante. Député de London North Centre. Ma question s'adresse au Premier ministre. Les scientifiques et le centre de London ont un plan pour les personnes qui devront se déplacer vers des salles d'urgence, mais l'Ontario refuse de fournir des fonds pour ces effets. Cela coûterait 300 millions de dollars. Alors, je demande au Premier ministre, pourquoi forcer la ville de London à payer ses fonds alors que ça devrait être votre responsabilité? La ministre de la Santé pour la réponse. Merci, Monsieur le Président. Depuis le début, notre Premier ministre s'est centré sur la santé mentale et les dépendances. C'est pour cela que nous avons notre Premier ministre de la santé mentale et les dépendances, ici même en Ontario, inaudible. Nous comprenons qu'il y a des partenariats existants à travers nos municipalités et nous devons se centrer là-dessus. Nous devons assurer à ce que les municipalités prennent la responsabilité de la santé mentale. Il doit y avoir un travail de concert avec le gouvernement provincial pour régler ce problème. J'aimerais regarder ce genre de programme et d'idées du député d'en face, s'il le voudrait bien, les partager avec moi après la question des périodes complémentaire. Je m'adresse encore une fois au Premier ministre. Comment est-ce que ce gouvernement peut parler d'engagement et de travail en collaboration lorsqu'il refuse de rencontrer les travailleurs en première ligne pour parler de solutions à la crise Nous avons vu que la démocratie avait été mise à mal avec le projet de loi 23, le Premier ministre s'assoit sur des millions de dollars et demande aux contribuables maintenant de financer le secteur public. Pourquoi est-ce qu'on refuse des fonds pour London, pour les secteurs de santé? La ministre de la Santé. Avec le plus grand respect que je vous dois, j'aimerais demander au député était-il en août, lorsque nous avons voté pour un budget visant à augmenter les frais pour le secteur de la santé, vous avez voté contre ces mesures. Alors que nous voulions investir dans le, dans le secteur de la santé, nous voulons investir dans nos hôpitaux, notamment euh, dans nos organismes de dépendance qui font un excellent travail dans notre province. Nous avons réalisé les investissements nécessaires, nous avons augmenté le nombre de lits disponibles dans les communautés pour nous assurer à ce que les personnes puissent recevoir les services dont ils ont besoin. Le député d'en face devrait se regarder dans le miroir et nous dire pourquoi il n'a pas soutenu notre mesure visant à augmenter de 5 milliards de dollars les fonds pour le secteur de la santé. Question suivante, député de Carlton. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre associé au logement. Ottawa habite des millions de personnes et fait partie de une des plus grandes villes de la province. Nous savons que dans la ville d'Ottawa, il y aura une augmentation de la population, notamment à Carlton. Ottawa est une destination pour beaucoup de nouveaux arrivants. Il y a de réelles préoccupations concernant la disponibilité du logement pour faire face à la demande actuelle et future. Beaucoup de personnes éliront leur domicile à Ottawa et la propriété et sa, son accessibilité demeurent un réel problème. Le gouvernement veut alléger financièrement les nouveaux arrivants qui choisiront Ottawa comme domicile réponse. J'aimerais remercier la députée de Carlton pour sa question, mais également pour sa défense des intérêts. Lorsqu'il s'agit du logement, elle défend toujours ses communautés. Monsieur le Président, j'étais dans sa ville et nous avons annoncé des investissements de 90 millions de dollars pour soutenir la construction de plus de 270 logements. Ces logements rempliront des exigences en matière d'accessibilité, il y aura des logements de deux à trois chambres disponibles. Nous continuerons nos collaborations avec plusieurs niveaux du gouvernement ainsi qu'avec des acteurs du secteur privé pour nous assurer à ce que toutes les personnes, y compris les personnes les plus vulnérables, puissent avoir un domicile dans notre province. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre associé du logement pour sa réponse. C'est tout à fait fantastique. Les personnes d'Aurora, Ocmodis, sont ravies d'avoir un député qui travaille aussi dur que le ministre associé. C'est très rassurant d'entendre que le gouvernement propose des stratégies concernant un remédier à la crise d'accessibilité au logement, notamment dans ma circonscription. Nous travaillons avec tous les niveaux du gouvernement. Ainsi, nous offrirons plus de logements pour euh, satisfaire les besoins des nouveaux arrivants au pays. Par votre entremise, Monsieur le Président, le ministre associé pourrait-il nous donner plus de détails concernant le plan du gouvernement concernant la crise du logement qui bénéficiera et les mesures qui bénéficieront plutôt aux personnes de ma circonscription? Réponse? Encore une fois, j'aimerais remercier la députée de Carlton pour son excellente question. Pour... Euh, Répondre, nous allons soutenir des projets à Ottawa, notamment un projet du gouvernement sur 159 Avenue. Il y aura un, un immeuble de quatre étages. Plusieurs logements seront abordables et les prix seront présentés au-dessus de ce que présente le marché actuellement. Comme je l'ai dit, nous continuerons à faire tout ce qui est possible pour soutenir des projets tels que celui-ci, car ils mettent la priorité sur les personnes les plus vulnérables. Avec un manque de ressources et euh, des mesures non contrôlables, nous continuerons à travailler avec tous les niveaux du gouvernement pour augmenter l'offre de logements aux quatre coins de notre province. Question suivante, député de l'Université de Rosedale. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. J'ai été contactée par une de mes commettantes, Eliane, et son docteur a annoncé de nouveaux frais pour des services qui étaient assurés par le Rameau. Ce genre de mesures force les personnes à payer pour des services de base tels que des renouvellements de, de prescription. Cela met à risque et en danger la santé de nos personnes. Pourquoi est-ce que ma commettante devrait percevoir ce genre de frais? So, réponse à la maison de la Santé. Nous avons aussi beaucoup de questions euh, du côté des démocrates. J'aimerais commencer par répondre. Est-ce que ce sont des rendez-vous téléphoniques Parce qu'il y aura des changements qui rentreront en vigueur à compter du 1er décembre pour nous assurer à ce que plus de familles de familles puissent avoir la possibilité de rencontrer les patients de façon indirecte. De façon directe, plutôt. Nous avons mis des codes temporaires durant la pandémie pour assurer l'accès à des services primaires offerts par les docteurs nous avons mis des mesures en place pour nous assurer à ce que les personnes puissent avoir les possibilités de continuer leur relation avec leurs fournisseurs de la santé. Il y a eu des changements qui ont été approuvés par les experts qui permettront d'assurer cette transition vers des soins offerts en ligne dans notre province. Ce sera financé à un niveau différent. Complémentaire je m'adresse toujours à la ministre de la Santé. La docteure Deliott ne pourrait pas lui offrir ses services si elle ne paie pas. L'accès aux services de santé ne demanderait pas des transferts d'argent en ligne. Les personnes se retrouvent dans des salles d'urgence. Quel est votre plan pour assurer à ce qu'elle puisse recevoir les soins qu'elle a besoin et à assurer aux personnes de la province de recevoir des frais assurés par le rameau? Notre plan vise à rester ouvert. Nous voulons bâtir deux écoles de médecine en Ontario, à Brampton et à Scarborough. La première école qui a été construite depuis le gouvernement précédent. Nous avons un plan de travailler avec l'Ordre des chirurgiens de l'Ontario. Nous voulons également permettre aux personnes qui ont été formées à l'étranger de pouvoir venir travailler ici. Nous faisons les changements nécessaires pour assurer que les personnes qui souhaiteraient pratiquer la médecine en Ontario puissent continuer à le faire. Jamais je ne suggérerai que ce que la députée dit est approprié, mais j'aimerais dire que les, nos médecins de famille se sont toujours portés volontaires pour protéger la sécurité des personnes de notre, de notre province. Question suivante. Merci, Monsieur le ministre. Je m'adresse à la ministre des Infrastructures pendant beaucoup trop longtemps. Nous avons vu que les néo-démocrates n'ont pas su réaliser les investissements nécessaires, notamment dans l'internet à haute vitesse. Dans ma circonscription, en Néhégara Ouest et dans le monde de la province, nous voyons que le manque de ces investissements a créé des problèmes de connexion pour ces personnes. L'accès à la large bande internet est une nécessité qui permet de participer à l'économie. Nous voulons permettre un lien social également d'être établi. Notre gouvernement a réalisé des investissements historiques dans, cette, dans ce secteur. Je me demande si la ministre des infrastructures pourrait nous expliquer et expliquer aux personnes de ma circonscription quel type d'investissements sont assurés afin que l'Ontario puisse être connecté aujourd'hui et demain. La ministre de l'Infrastructure. Merci beaucoup aux députés pour sa question. Comme tout le monde le sait, nous investissons 159 milliards de dollars sur 10 ans pour construire des infrastructures critiques pour notre province. 4 milliards seront alloués, alloués plutôt afin que toutes les personnes de la province, notamment dans les communautés rurales, soient connectées. Monsieur le Président, nous avons atteint notre option cet été. 266 000 foyers pourront être connectés grâce à nos mesures. Nous voulons permettre à ce que toutes les personnes de notre province puissent avoir accès à un Internet rapide partout dans notre province. Complémentaire Merci. J'aimerais remercier la ministre de l'Infrastructure pour sa réponse, également pour les investissements que son ministère et plus d'autres acteurs ont réalisé en Ontario beaucoup trop longtemps le gouvernement précédent, soutenu par les néo-démocrates, a ignoré les besoins des communautés rurales. Mais notre gouvernement conservateur changera les choses. La ministre a parlé des investissements qui seront faits dans les communautés telles que la mienne. Lorsque je pense à Kimbo, Wenger, Gracie, je pense à ces petites communautés où des investissements auront des réelles répercussions. Je sais à quel point c'est important de continuer ce travail. La ministre pourrait elle nous dire davantage sur le plan qui permettra à chaque foyer de cette province d'être connecté à de l'Internet moderne et rapide. La ministre de l'Infrastructure. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'il est primordial de reconnaître qu'avant la pandémie il y avait 700 000 endroits qui n'avaient pas accès à de l'Internet à haute vitesse. Comment une famille peut percevoir un salaire ou éduquer son enfant ou même contacter son docteur sans avoir accès à ce genre de service Nous continuerons d'agir jusqu'à ce que tous les foyers puissent avoir accès à l'Internet à haute vitesse. Cela conclut notre période des questions de ce matin. Le député de dundas glengarry je rappelle au règlement Aujourd'hui, c'est une journée importante. C'est également le jour de l'héritage écossais. Je porte aujourd'hui avec fierté ma cravate qui représente ma circonscription. Mon prédécesseur a également proposé l'année dernière un projet de loi qui a permis d'établir la journée du patrimoine écossais aujourd'hui. J'aimerais remercier Tim Scone. Au passage, merci. Avant de partir en pause, j'aimerais informer la Chambre que nous avons des invités spéciaux aujourd'hui, l'ancien député d'Algeman, Monsieur Russell Williams. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. puisqu'il n'y a plus d'autres avers, nous sommes en pause jusqu'à 15 heures.